Mais dans le Seigneur qui me suivait sur lesavertis.net, lesavertis YouTube, Colo Apambola Bruno. Pendant la nuit, on se trouve passé les choses le 13, hein? le 13 janvier. Alors bon, moi, il y a une petite sur série autobanda qui déjà il y a quelques temps, tu vois qui juge naturel. Le lendemain, tu coup bande, nous vraiment avec un sous-thème toujours vidéo il y a des gens qui se mettent comme nous autres à ça vidéo Yo yo qui au comprendre psp muninga, ils ont qu'au n'est-ce pas dans cette évangélisation et puis quand je fais ça c'est que je fais aujourd'hui là, ils allez euh, puisque c'est Dieu qui m'a mis à cœur et de parler donc avec vous donc il y a Yaya, di, donc divertissement déjà juste le nous nous, nous nous sommes là ne sommes pas là je, je veux dire pour vous divertir mais nous sommes là pour vous avertir Na, so qui tu à la tu sois après donc to ka confusion ya pas bien avant que to ko ne a vie, fassi, bon de la je te combat Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci puisque tu es merveilleux. Papa, merci pour nous avoir encore donné euh, la possibilité, le temps, le souffle de vie de parler de ta part, Seigneur. Merci pour nous avoir donné la force, puisque beaucoup sont malades maintenant là. Mais toi, tu nous as donné la force de parler, tu as donné même la force de réfléchir, tu as donné la, la force de, de, de nous tenir, Seigneur. Tout cela, c'est par ta grâce que tu le fais, Seigneur. Laisse que tu puisses être avec nous, Papa, que ces instants te donnent gloire, Seigneur. Nous voulons euh, disparaître, que toi, tu puisses apparaître paraître à nous, tu puisses parler de ta part Seigneur, nous voulons parler de ta part nous ne voulons, voulons pas parler de notre part Seigneur, laisse que tu puisses enlever toute euh, pensée négative tu puisses enlever Seigneur tout ce qui, qui ne qui, qui, qui cadre pas avec ton esprit Seigneur Yahweh, oui, je te laisse, te laisse les moments que nous allons partager avec mes frères et sœurs entre tes saintes, mais soit avec nous touche chacun de nous qui va suivre cette émission au nom de Yeshua, nous allons s'y prier merci Seigneur, Amen voilà Juge naturel. Dans um, a droit, sop babenye mutu juge, elinke loba, e ou bien magistrat, ou n'est-ce pas chargé, ya rendre justice, ou bien kou rendre jugement. C'est-à-dire, un magistrat, ou a chargé, pour qu'on dans le jugement, il y a juge. Donc, on comprend ici que tout magistrat ne pas juge, mais tout juge est magistrat. C'est-à-dire avant de devenir un juge, il faut d'abord être un magistrat. Si un magistraté, vous C'est-à-dire, c'est comme ça que bah, n'est-ce pas positionner la juge, c'est-à-dire au magistrat, n'est-ce pas rôle moco supplémentaire et rendre le bah, jugement au juge. Mais si on a cadre un abyssaux, tu juge personnel, pourquoi Puisque nous ne sommes pas en train de parler du, du droit commun, mais du droit, ce n'est pas euh, humain. Nous sommes en train de parler de, donc, de toi, la personne qui est devant moi. Cette femme qui est devant moi, cet homme qui est devant moi, ces jeunes qui sont devant moi, je suis en train de m'adresser à toi. Et pour ne pas dire à toi, à nous. Puisque ce que je vais dire ici me concerne aussi. Vous m'avez des Pour me comprendre bien. Je ne sais pas combien de temps as passé. Nous allons parler. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Juge Azalim magistrat, on a chargé pour nous rendre jugement de cette loi-là. Et nakatiya sport, juge a commencé à surveiller. On a commencé à surveiller, n'est-ce pas? Bah principe ya sport wana, pour nous, donc bah tout on ba ba a commencé à jouer, jouer wana, bah qu'indélibablement n'est-ce pas ba régler. Tout le monde a montré par arbitre ya sport, montré par box. tout le eh, monde a montré par arbitre ya bas sport, montré par bah foot. Voire même dans le monde, le monde la balle, il y a un juge de touche, je pense. Moi, je ne suis pas trop au foot, mais je pense. Il y a un juge de touche, n'est-ce pas, tout autour, il y a terrain. Puisque il y a un centre, il y a un terrain. Donc, l'arbitre, il n'y a pas de juge, bien sûr. Mais cette fois-là, azana na libanda il pas na quatre places bas les mais ba si so, par exemple bas les musica et l'équipe donc ligne je pense que on va battre juste juste juste des touches so, l'équipe ligne l'équipe donc faut couper ça soit euh, donc euh, bah, donc euh, et je veux dire punition ou bien que peça, je sais pas euh, donc équipe pas soit équipe adverse, soit équipe Moko et Boa qui balayent les bandes, donc Moussou qui Bébéficent Nango. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que vous bon, qu comprenez ce que je veux dire. Ça dit, juge Azali surveillant, dans la sport, dans la droit, juge Ali magistrat Ali qui rentre, n'est-ce pas, le jugement. Maintenant, pourquoi est-ce que nous voulons parler de ça, mais dans la carte Nous voulons parler de l'évangile, mais comment est-ce que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à... Comment a, -il, il y a un jugement Pourquoi est-ce que nous voulons parler du juge naturel Comment juge naturel Comment juge y naturel Comment est-ce que nous parler Comment juge naturel Comment Non, non, non. Moi je suis pas du droit. Mais, ma donc ma un jugement naturel. « Et, et, et m'a qu'on pénétré dans tout l'abîme, pourquoi pas m'a dit mon abîme ?» Puisque, le, donc, le plus important n'est pas dans la personnel personnelle. Mais quand on a dit « à ce moment-là, tout le monde va aller comprendre selon la parole, selon la doctrine du Christ. » Il y a un moment important, de fois, quand on a dit « par exemple, c'est comme la Bible, euh, Yeshua dit quelque part, « la nature ne vous enseigne-t-elle pas » C'est-à-dire, à, à qu'au côté, la nature par répondre à côté à puisque beaucoup de gens euh, ne croient pas s'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils aiment voir pour croire. Ce qui si, est un côté, c'est pourquoi vous verrez même de gens qui euh, pensent qu'ils sont très intelligents, mais ils disent que le monde a été créé par une explosion, par exemple. C'est-à-dire pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont des gens donc avant on s'il y a pas de livre, s'il y a pas de formule qui, qui explique que, comment est-ce que Dieu a créé la terre, tout ça hier on lui bizarre mais pourtant que la connaissance ou les choses de Dieu elles la folie pour le monde, la foi en Yeshua, a la folie pour le monde. cest ainsi qu'il faut comprendre que tant que personnel na joie comme exemple, tu na joie comme thème familier na bisso, ça pour nako donc faire euh, rentrer, faire rentrer bien on a il y a zone de confort pour comprendre de quoi il s'agit mais nous voulons parler ici de l'évangile pas du droit pas du droit nous entendons la vie terme le juge naturel existe Et et juge naturel les alliés juge juge du domicile de celui-ci ok ça dit le le juge qui doit être nécessairement ton juge c'est-à-dire par exemple euh, il y a yamabe il y a y a un juge naturel c'est-à-dire un juge qui te revient pas tout le juge, le juge ne pas juge, juge, juge mais il faut le juge qui est Il y a un juge qui de Il y a qui Par exemple, le président, il y il y a Il y a tout un... Donc, tout un système, pour nous faire que chaque moutou a un juge qui est par rapport par rapport à la fonction. C'est un juge naturel, c'est-à-dire un juge qui pas revenu. Maintenant, nous ne parlons plus de ça. droit, tout ça, nous nous parlons. Nous parlons de l'évangile. Le concept de juge naturel, c'est un concept qui te concerne, toi, mon frère, qui me suis maintenant là. Toi ma soeur qui me suis maintenant là. C'est-à-dire, bisomi mi total Toi ta la na bouye, Toi chiko yo, Na miroir, Yo, na gauche, Na droite, Ba erreur na Biso. C'est-à-dire, Yo moutou, On oh, zamba sali, Moutou nyo son zamba kela, la zamba pesa, et conscience et conscience na katina yo, et zon ko yo. C'est ça ton juge naturel déjà. Ça dit, yo moutou, tu prends le temps de te juger toi-même par rapport à tes actes, par rapport à tes comportements, par rapport à tes habitudes. Par rapport à tes actes, par rapport à tes, à tes comportements, par rapport à tes habitudes. Tu dois être ton juge naturel. Le loto x, y, non, peut, là, a, yo nous parlons d'une personne, c'est-à-dire de toi. Message Oyo, « Attends qu'on passe à mon ton message. »« Salango, puisque tu as pris la part, tu t'es jugé toi-même, et tu te vois en mesure même. »« Il y a qu'on passe à mon ton message. » Et moi, je veux vous dire que ce n'est pas toujours facile de se critiquer soi-même. Mais, il est important, Attends que moi Zambé ». Puisque la Bible nous dit que reconnais place au coué, reconnais là où tu es tombé. Et quand tu tombes, ne reste pas couché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se relever. Il faut que tu mains. C'est-à-dire, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon. Et tu avances. Le juge naturel. Il ne peut pas être corrompu, au fait. Le juge naturel ne peut pas juger la partie prise. Et que si c'est toi-même qui te juges, au fait. Euh, nous allons lire d'abord un premier verset avant que tu continues. Passage, li, passage beaucoup fréquent. Passage beaucoup, presque à Matthieu 7. <coughs> Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 1. Et <coughs> le Ne jugez point. Afin que vous ne soyez ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alors, nous sommes dire non, mais c'est les saints qui jugent. Puisqu'il y a un passage, afin que tu continues, de l'homme spirituel qui juge tout, tout, tout en temps avant que tout, tout, tout continue. Hmm. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 15. Oui, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même. Il est lui-même. Non, il n'est lui-même jugé par personne. Dans le toi Tu as 2 Corinthiens, chapitre 2. toi as verset. verset. Euh, verset 13. Verset 14.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 qui a connu la pensée de Dieu, du, donc du Seigneur, pour l'instruire. Or, nous n'avons, or, nous, nous avons la pensée de Christ. Ah ouais, c'est ça aussi le problème avec euh, ma version. Euh, quand on dit ici jugement, on ne parle pas du jugement. Il y a que juger tout. Mais jugement plutôt, il y ça la comparaison. Il y a que ça la choix. Euh, par exemple, tout ça la télécommande Oyo, la télécommande Oyo. Le lobby, il y a que juger Oyo bien. Ça, ça n'a rien à voir avec jugement. Il y a non. Au salimabé, salim au lamou. non, non, rien à voir avec ça. C'est pourquoi on a version au version Darby, 1 Corinthiens chapitre 2, verset, verset 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne, non, mais lui n'est discerné par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour lui instruire. Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Ça dit, « Ah, a voilà, 15, tout le monde dit, dans 2 Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 2, verset 15, n'a euh, Darby a Darbi que, mais celui qui est spirituel discerne de toutes choses. Entre-temps, il y a Louis II et 2 Corinthiens 1, Corinthiens chapitre 2, verset 15, lui II et Lobby, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Or, Juge de tout, ahwa na dami, bal, balobi, balobi discerne, discerne. Donc King James, au anglais, alobi nin. De chapitre, 1, Confereus chapitre 2, verset 15, Maintenant, on a un à français. Mais au hasard spirituel, hasa ko juge, ma aza ko juge, ma kasari, juge a cadre ya discerner, il la choix, yako la n'est pas ben comparaison. Mais le jugement de Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 1 plutôt, il ont a un jugement à est jugé, Moutou, est jugé, qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu, qui est un version Darby est un pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Dans Version Martin, et le Boé, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugé. Version, au version euh, Louis Segon, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugé. Ça dit, le jugement, ici, c'est ma jugement et à ma bête ma lame. Je pense que vous comprenez pas ce que vous Il y a un mot important, un conseil, en fait, une parenthèse. Ce qui est autant de la Bible, c'est l'étude biblique. Il y a une possibilité, n'est-ce pas, de version de la Bible, pour comparer. Il y a un gens de se faire, ne font pas la comparaison, et surtout, ils C'est-à-dire, tu prêches des choses que toi, tu n'as pas maîtrisées. Tu prêches des choses puisque tu les as lues. Et pourtant, la parole, ce n'est pas seulement la lecture, ce n'est pas seulement l'écriture. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est la révélation. Tu peux lire la Bible, mais pour comprendre la Bible, ça demande une révélation. Et la révélation ici, ce n'est pas... Ce n'est pas ça. La révélation, ça dit, Moutou, ouzo te a Moutou, Zambé a message na Bible, ma zakopé si yo explication na zakopé si yo boye. Mais entre-temps, y a de, de fois, ba Bible moussou, sali mal interprété, mais sans ke oye ba. Sans ke oye ba. Y a un mouis important to comprendre awa ke, Matthieu 7, n'est-ce pas, awa, y a jugement, y a koujige ma be, na malarme ya mutu Moutou. Donc, na zongle, n'a kata lection na kangi, parenthèse, wana ya, ba. Euh, donc, euh, version biblique. Matthieu 7, 1 lobby, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire, tout le monde a dit un message de dénonciation. Il y a deux fois deux fois puisque on peut pas se limiter à, chose, à dénoncer nous ne sommes pas des dénonciateurs nous ne sommes des annonceurs nous annonçons l'évangile nous, nous, nous ne dénonçons pas seulement nous dénonçons les œuvres bah, les œuvres du diable te dénonçerango deux fois mais nous ne nous acharnons pas sur le personne puisque toutefois puisque il faut que le mal soit là pour que le bien soit soit aussi vu il faut là où il y a le mal le bien doit être aussi vu différence frère Serge Ma Mes frères Olivier et le et le mes frères Patrick, à bien mais cest place ma C'est pourquoi même le soleil et la lune, C'est-à-dire la, la, la terre reçoit par rapport au temps, ou bien par rapport au tour. Parmi que nos tours, ce qu'on tourne comme il il y a soleil, soleil, joie. Et comme il il y a lune, lune, joie. Ça dit, place pour les aliments, et pèse On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y avait pas l'obscurité, au fait. Donc, bref, tout le monde va me parce qu'il y a un message à la dénonciation. Euh, moi, personnellement, il y a quelques frères où il y a communauté la la communauté Monaka, a un monde, il un je ne pas citer de nom ici, mais un jour, il y a un monde, de monde, un que Dieu monde, un grâce Archimède, ça dit, ah, Moutazo Kanisaké, comme à Téaka, il faut abaki sa mungwa sur ce qu'il prêche. Bisoto longuan akatia ba système osaki établi par batou. Tolonguan to akatia système osaki que, boke na fête, balobi, que si ko komitou ya, ba, ba sal n'ensemble, ba serviteur n'ensemble, ba lia, c'est-à-dire, Peuple bovanda vanda, hein? peuple bovandi, serviteur, c'est toi-même qui avait conduit, il se y a no conduit, no eh, il y a de l'aide sa a pas serviteur. C'est-à-dire, comme il y a des pasteurs, il y serviteur, mais ce qu'on a un Ce qui un simple serviteur, c'est que le pasteur est chef, il a serviteur. C'est-à-dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et dans le système, ils se sont fait de donc se proclamer par titre oh non nasa docteur évangile nasa spécialiste na na Nouveau Testament nasa apôtre nasa pasteur nasa prophète ma commission au titre n'êtes konangaï oh peut-être un jour mais si Jean c'est que il pense que ils a titre nayebité. Euh on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas venir avec un message après au commun au maître. Non. La moisson ils ont pas partir na Yeshua. Même lorsque les apôtres dernièrement on a ça Comparaison avec euh, euh, une de mes, de, donc, de mes soeurs, euh, elle va se reconnaître. Ce je vais expliquer ma cambo. Je vais vous expliquer livre est un à Paul. Paul a toujours un combo de Paul, Virgile. Donc, il y a une comparaison. Le livre est un livre de Paul en commun, mais il n'y a jamais un apôtre Paul. Bon, c'est à moi que je me trompe. Mais la plupart de fois, ils avaient toujours Paul, Paul, Paul, Virgile, Paul, Paul, l'apôtre de Dieu, Virgile, Paul, Paul, le prisonnier de Dieu, Virgile, Paul. C'est-à-dire, il ne disait jamais. cest à pour lui, ce n'était pas un titre d'être apôtre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, question toutes nos questions, Kombonano nani, au Kombonangaï, apôtre X ou Y. Bon hangaï, docteur, non, ce 네 n'est pas ton nom, ce n'est pas ton nom. C'est pourquoi même nakati académie, nakati médecine. Mais combien de médecins y soit donc docteurité. Il faut aussi la thèse. Il faut créer le comment qu'on est là qui il faut au défendre doctorat. Moi, sujet na yo mo Pourquoi et puis au l'équilibre, au le docteur mususu. Bah appréciez yo. Yo si ko bah apprécie nani, mais est-ce que nous n'avons pas besoin nini ça, ça, ça, ça montre à suffisance que « Batoumik balikos est infiltré »« Zambéye moko a koji je ne sais n'a pas qu'il est l'homme »« Jugement, donc juge naturel »« Mais là je sors de moi »« Pourquoi ?»« Puisque je ne juge pas la personne »« Mais je suis en train maintenant de, de, de faire voir par rapport à un message »« au Yotolobi. Ne jugez point, montrez jugé Bato. Hier encore, après a changé, il fait les mêmes choses, les mêmes choses que ce gens qu'il jugeait. C'est le ça que je suis en train de parler, puisque ils a cadre la propriété à côté à Bongo, naoté à Comme je vous ai dit au début, ici nous voulons parler de la personne qui me suit. Peut-être que le frère me suit. Je parle de ce frère. Peut-être c'est le frère, le frère qui me suit. On a le bas sur le frère. Ce n'est pas au compagnon à éviter pour le nana bib mo qu'il est comme tellement égoïsme manque d'amour manque d'acceptation manque de reconnaissance manque de pardon monabat ba ça que soit naba bande ko famille moko d'autres c'est ils se deviennent des donc des ennemis na kacha libota moko mama na mona baoka na kate papa na mona baoka na kate mais mais nous tous on ko kende na souka puisque la bible nous a dit ça L'amour de plusieurs se refroidira. Et puis, avec cette pandémie, je suis nerveux, je suis nerveux, je Soyons tempérants. Rentrons dans notre sujet. Dans le bien, Matthieu 7, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il y a un côté qui n'a pas Mais vraiment, ce n'est pas le sujet. Peut-être que vous avez un jour, peut-être ça, les missions, par rapport à ma campagne, il y a un titre, hein? il y a un titre mani, tout ça, gros, par la grâce de Dieu un jour. Alors, Bandele, la Bible nous dit Matthieu 7, 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, tout ce la place. C'est-à-dire, Le Seigneur te conseille, il te dit que juge a à Kabatou. Tu as dit parallélisme tu as dit que tu as dit que tu as dit le jugement de l'homme spirituel, juge de tout, c'est un jugement de comparaison, d'appréciation, de discernement. Ce n'est pas le jugement de la droiture, ce n'est pas le jugement, il n'y a que ça, ma beto, ma lame, non, ce n'est pas ça. Donc, ah ouais, le Seigneur nous dit de, de ne pas juger. Pourquoi Puisque, le message que je te donne aujourd'hui, c'est un message qui t'aidera, n'est-ce pas, à causer moi dimension, mon Et Souvent, les gens qui sont pressés à juger d'autres gens, eux-mêmes se retrouvent dans des, dans, dans des choses impossibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira quelque part, que non, même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur ne font pas, ça. même le païen ne le font pas. C'est ce que c'est que vous faites en secret. Pourquoi Puisque celui qui est trop pressé pour juger, de fois il a la Kabongo. Quand on a l'engin à me faire comprendre le carboïque, les Zambés allongent des bisognions. Bah tu as ma belle, non bah tu as malamu, les Zambés allongent des bisognions dans Sauf que bah tu as malamu, au bascèl les Zambés, avantage. Mais bah tu as ma belle, misus basabah qu'au ya peine à catia bon nzambe C'est pourquoi même dire même quelque part que le dernier Seront le premier, le premier seront les, donc les derniers Il y a d'autres gens qui ont commencé. N'attends pas cet exemple en Dékouana mais du coup au docteur mais ce docteur au ou bien c'est Dieu qui t'a dit d'être appelé docteur est-ce que y œuvre en ministère parole la conscience que tu as de fois de gens me donne un respect sur la monnaie non non non je suis ton frère je veux que sur la locale je n'aimerais pas que place et pèse le mon que non non non le n'est pas c'est comme ça que nous faisons ça fait plus de plus de 10 ans carrément que nous travaillons dans dans, dans dans ces médias ça fait plus de je pense 8 ans que nous sommes nous ne sommes plus dans dans des églises et nous restons comme ça, pourquoi Puisque nous savons que tout ça, qu on a nous n'a pas besoin d'avoir tous les titres de ce monde. Est-ce que vous savez-vous que ce qui est à il suffit à et à à 500 euros, nous avons à l'enveloppe et à la cérémonie. paye à on paye que bon comme on Mais... Tu vois, elle est connue au Kozwa. Elle est connue au moi quand qui en Allemagne, un jeune un... comme ça, il a commis un apôtre. Je me rappelle un jour, il a dit, mais il a a a il a a il a il a a il il a euh, le juge donc, naturel, c'est un juge Oyo, corrompre C'est-à-dire, toi-même, avant même de dire des choses sur l'autre, c'est ça que la, la Bible nous dit dans, dans Matthieu 7. Ça dit, surtout quand tu verset 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil tu ne vois pas ça. Et nous, nous, nous savons qu'un homme qui vient de Dieu a l'amour, l'amour même de pécheur, puisque, car Dieu a tant aimé le monde. Ce monde, ce n'est pas le monde euh, euh, naturel, c'est le monde humain, le monde qui n'a pas connu le Seigneur. Mais ce que quand tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Or, oh, lorsque tu es né de Dieu, tu, as, tu reçois les attributs de Dieu. ok Lorsque tu as les attributs de Dieu, Dieu est amour. Toi, nécessairement, tu deviens amour. Toi, tu penses que nous ne voyons pas ce que d'autres gens font. Mais ce qu'il faudrait toujours, à chaque fois, au moins, il y a une différence entre exemple hein? donc exemple typique au terminal il y a un c'est à dire par exemple il si y yu, Bat a un pour la la voiture ils stop bien zangou. Mais il y a des choses qui sont je Tu ne donnes pas d'autres alternatives. Ça dire que euh, Mais solo Mais en disant que sous-entend que tu as un autre chemin, une autre solution que tu veux donner. C'est comme ça qu'un homme sage parle. C'est comme ça qu'un homme qui a le cœur parle. Mais nous ça plus il faudrait aussi détour quelque part ou soit pas nous à détour Bref, c'est pour dire que c'est bien bon de juger d'autres gens. Mais est-ce que tu as pris le temps, tu as pris le temps, tu as la Yomoko. Nous ne serons pas enlevés avec Yeshua, puisque nous jugeons, puisque nous dénonçons. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut plus dénoncer. Non, non, non. Tous les messages calculés par l'Esprit de Dieu. Bon ben, à la communauté. Un jour, vous me verrez en train de, de, de, de, de, de dénoncer les œuvres du diable. Ça va continuer, ce n'est pas un problème. Même Yeshua, quand il le dénonce dans Matthieu 23, il n'a pas dénoncé dans Jean 1. Il n'a pas dénoncé dans, dans, dans Jean 4. Pourquoi Puisque il y a toujours un temps pour toute chose. Mais là, c'est le moment que je te dis, toi qui me suis, d'être ton propre juge avant de juger les autres. Sois ton propre juge et il n'y a pas un petit ou grand péché ça dit yo peut y a dénoncer être puisque pas yo qui mais je y a un là nous besoin en train de parler du juge naturel et l'obîle n'ayant, est-ce que nous avons pas ce que l'on peut faire Ma réaction, est-ce que nous avons pas ce que l'on peut Est-ce que la façon dont il y a un bas est-ce que n'est-ce pas ce que l'on peut faire Ta façon même de, de qualifier de gens, est-ce que nous avons pas ce que l'on peut Mais ceux so, qui nous pas ce que l'on peut faire On s'assure, alors vas-y Vas-y Mais ceux qui ont évité, non, ont évité ou tu le fais par excès de, de, de, de, de l'excès des ailes ou tu le fais par uh, sentiment ou tu le fais par émotion mais repens-toi change change aux hommes n'a pas eu de la tout par exemple que bosu mon n'angue putre aux hommes n'angue n'a amis sur monko Yeshua nous aime quel que nous sommes n'a pas défaut na biso je ma ma ka munso ba défaut aussi là t'as parfait tant que tu es là tu m'écoutes c'est que tu n'es pas encore parfait tant que je suis là je parle c'est que je ne suis pas encore parfait on devient parfait quand on devient comme un ocle. il marche avec Dieu et il ne fut plus puisque Dieu l'a vu avant donc l'avant enlevé que tu es encore en train de vouloir te perfectionner Ephésiens 4, 11, pour le perfectionnement des saints. Puisque tu ne peux pas être perfectionné si tu es parfait. Si tu, as, tu, tu, as, tu as atteins, n'est-ce pas, la perfection, on peut, ne on, on peut plus parler de, de, du perfectionnement. Le perfe perfectionnement, c'est le processus pour atteindre la perfection. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas encore parfait. Tant que je suis en train de parler comme ça, je ne suis pas encore parfait. Et Dieu est capable, n'est-ce pas, même de tuer une personne pour euh, euh, laisser que Moutouana a comme Non, non, c'est bon, tu as, tu as bien fait ta mission, tu marches à la droiture, tu es tellement parfait, tu as telle la perfection, maintenant tu viens avec moi. » C'est pour dire que nous avons des efforts à faire. Notre, notre façon de parler, notre façon de réfléchir, notre façon de voir, notre, notre, façon, notre façon de corriger, notre façon de dénoncer. Est-ce que Nzamba Lingango Ce sont des questions qu'il faut yomoko mi tout n'attend que juge na yomoko. Et qu'est-ce que c'est que Yeshua nous dit, dans le droit qu'on a Matthieu 7, 4, où comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui a une poutre dans le tien. Tout le a une poutre à part. Tout le a une paille. Il y a une paille. Une personne sensée, Une personne qui a le raisonnement. Ose la Bon. Autant que tu as une paille ou une paille. Tout le monde a une paille. Et quand tu as na paille, tu as il y a gauche ah et côté la liste na y gauche bon il y a il y a moi voilà moi nayo avant na la TV tout beau la vidéo Shisha. du coup liste nayo au monique euh donc sous que côté la liste et en même temps moi n'a pas moi je pense qu'il y a un cheveu dans mon dans dans euh, comment est-ce que tu ne peux pas enlever ses cheveux ou, avec euh, le cheveu faut d'abord y avant que mais c'est pratique c'est simple c'est simple Là, c'est pour ceux-là qui, qui veulent percevoir des dîmes. Hein? Mais en tout tu es conscient que, puisque tu prends des dîmes qui ne sont plus d'actualité, tu prends des offrandes au salon du au commerce maquillage mais tu es le plus grand voleur laisse d'abord de demander à d'autres et tu vas parler maintenant avec eux normalement c'est comme un monsieur qui dit euh, il y a penza aux armes, aux armes penza, ma casse était. Ah bah après battu n'y a eu sur bouda ou te mais comment tu peux dire l'autre qui qui n'est pas un casse ici toi tu t'es pas encore battu. Il faut être en mesure de faire une chose avant il y a qu'au prodiguer conseil conseil pas beaucoup plus. C'est c'est c'est simple c'est simple c'est simple. C'est comme une fois tu tu te tennis raquette il y a un monsieur il se tient de loin il dit raquette bon, tu as mais bon et puis on prend bon il prend et puis il dit oh, je ah bon? ça dit mais il c'est comme il y a vision du cœur tu vois qu'il donc comme président il y a il y a Congo. Amo solo biké a sala bienté a sala bienté ah bon yo ba tieu no sala bien yo na sala bien ba tieu beko mi ono ahmed binu mais tu vois puisque on ne peut pas jouer ce rôle deux fois tu deviens président une fois pour comprendre qu'est-ce qui se passe c'est pas c'est pas donné à n'importe qui comme ça non comme une président c'est comme si d'autres gens battent un match dans dinga à télé ba mona ba centimètres Oh, mais, le joueur a dit qu'il y a un poteau, mais il y a un centimètre. Mais il y a un 4 on a on a 20 mètres, Parce que 20 mètres. 20 mètres, il y a, a, a, a 200 mètres. Hein. Bref, le juge personnel, c'est celui qui est prêt -là, aux, donc à dire que oui. Jusque-là, je me suis trop focalisé à d'autres. Je me suis trop focalisé à ce a. Euh, et des fois je commets le même péché mais je ne me, me suis pas rendu compte puisque j'étais devenu tellement aveugle et hypocrite et je pensais qu'en faisant tout ça qu'on batou les gens me verront mais oh je suis en train de, de me mentir moi -même, à moi-même donc je ne peux pas mentir à ma conscience donc à partir de là je veux arrêter de penser comme ça ça, c'est un juge. C'est un juge naturel. Un juge naturel qui en toi dit des choses. Un juge naturel, c'est un juge qui en toi dit, bon, je vais te que je vais te je vais que je je et comme ça n'a comme ma paix n'a comme ma paix accro n'a comme ma paix n'a problème il y a il y a il y a pas poumon ça dit n'a pas pompe à la société n'a pas la première il y a endurance c'est-à-dire et ça me belle au mouta que mon que ah non non non non là je vois pas je vois pas pourquoi est-ce que je dois continuer à boire mais je dois continuer à fumer pourquoi Puisque je dois dépenser de l'argent pour euh, abîmer mon propre corps pour détruire mon propre corps comment est-ce que je vais ça dit là là c'est c'est ça c'est le juge naturel qui parle c'est comme un enfant, rebissier qu'on un à la beau un jour un enfant à sali un enfant grandit, un jour un enfant, enfant ré... se... jour euh, ah un enfant grandit, enfant grandit, un Aip-si, moi, enfant grandit, un un enfant grandit, sali, contraire. Après, un enfant et c'est lui qui sait que ce que je fais aujourd'hui. Si je ne n'écoute pas ce que mes, enfants, mes, mes parents me disent aujourd'hui, qui ce je risque d'avoir la même chose avec mes enfants. Alors, mon juge naturel me dit, fais du bien maintenant pour que tu t'habitues avec le bien. Comme ça, tes enfants qui vont venir, ils vont trouver le bien en toi, qui va faire que le bien va continuer. C'est comme ça que le juge naturel pense. Et la Bible continue pour nous dire Na 5, Matthieu 7, 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Tu seras donc tu verras comment ôter. C'est-à-dire déjà, pour ôter, ce n'est pas facile. Il faut d'abord savoir comment ôter. C'est-à-dire pour corriger, ce n'est pas facile. Il faut savoir, faut savoir comment corriger. Donc Avant de corriger, il faut que toi tu sois irréprochable. Si tu es irréprochable, tu auras la facilité de corriger. Si tu es irréprochable, tu auras la facilité euh, de, de dire bah, bien, yô, qui, yô. pourquoi? pourquoi Parce que le problème, c'est quoi? C'est comme un prof qui est limité. mathématiques prof, il est -li, limité. Après, si il existe, il n'y a pas de problème. Peut-être a travaillé, mais il a travaillé. mais a une a Il a Il a So ka soula ali sa à ak akobanini oui peut que nak commettre faute c'est dire à reconnaître poutre nak ti a mis puisque c'est une grosse erreur et erreur pour un professeur libosso bana ça l'erreur voilà et donc je veux dire que erreur la professeur exam kacimingi libosso bana que erreur ya mwana libosso professeur pourquoi parce que professeur ça censé a ba makamouyo son bien avant qu'il enseigner angou donc ça dit ça li faute moko est facile que ceux qui reconnaissent reconnaître en oui, l'horreur est humaine. Ça dit, non, non, je pense que j'ai commis une erreur. Alors, tout le monde a eu une erreur. Oh, place, place, place, ah, place, oui, je vois. Peut-être être place, c'est place, place, place, place, qui place, place, place, place, place, place, qui place, de place, Tant que je vois que les gens qui de ils de ils Donc, il hypocrite. faut d'abord ôter oh, premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter oh, la paille. Donc, ils tout je parallèle il y a un Corinthien, je pense, tout en rapidement. ça il y a presque un Presque Le Corinthien, chapitre 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Il y a un Oh non, au oh moni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 je vois le bota le bot mais ça na na na na mais c'est ça le bot que pour bêta moi là puisque pas nous que les qui n'a pas tout va venir repenser conseil et puis bible ah, et continue le but que non c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Waouh! Wow. C'est-à-dire, la lumière, lumière, la lumière, la lumière, tu vois, c'est comme, exemple, après ça, toujours, hein. tout le monde a la non? mais na se la lumière, et pour dire que la lumière en zambé, et c'est ça qui en sorte que le comoureux est Une personne peut être aujourd'hui une mauvaise personne, mais peut-être un mouton en Zambe, nous pas été. Tout le monde a un exemple à Saul. Paul, dans la Bible, il était en train de persécuter donc, le, donc, les chrétiens en pensant que ça mais non non, non c'est moi que tu persécutes et ça c'est c'est pas bien pourquoi puisque a ponaka avant avant et cela qui nous suivent aujourd'hui, peut-être d'autres ne sont pas encore prêts à comprendre. La Bible nous dit quelque part qu'il y a d'autres gens qui sont lents à comprendre. Mais dit à comprendre. Pour comprendre les missions, dit que six fois. Nous dit trois fois que nous deux fois à comprendre, mais fois comprendre. Oui, dit quatre fois, ce pas grave. Puisque pas grave. a que vos comprendre que nous avons Alors, comprendre pour conclure, chapitre juge naturel. Batubi balé kaka, basali ou bae bivi na yo. Moutali boso yami balé yomoko. moko. Oza pasteur, soi-disant. Oza apôtre, soi-disant. Oza évangéliste, soi-disant. Oza docteur, soi-disant osa enseignant soit soi, « yomoko nakati na yomi yebi si tu es de dieu ou du diable yomoko yebi euh um, conscience et sa autre ça dit le juge naturel a ça besoin que tu t'entanges la loi et yebi déjà que non ndenge za boyer likambo sali ça sa, donc, condamnation, condamnation, sera à 3 ans. Il n'a même pas besoin qu'on cite là, puisque oui, il y a oui, doit qui a raison. Puisque le juge naturel a cause à rater, en fait. Le juge, juge, juge naturel a se tromper à rater. Le juge naturel n'a même pas conseil. Pour Yébi. Et le juge naturel, c'est toi, ma sœur. C'est toi, mon frère. Et tu es juge naturel pour toi, pour toi-même, pour ta vie. Pas pour la vie des autres, pas pour la vie de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs, de tes oncles ou de tes tantes. Pour ta vie, tu es juge naturel. Tu, te, tu, tu dois être en, en mesure de juger bon moïnaïo. Pour que pas plaires dans le euh, Si tu veux pleurer donc à Dieu, si tu veux plaire, pas pleurer, plaire à Dieu, Um, tu dois faire quelque chose dans ta tête, dans ton esprit. Aujourd'hui, balance au Tout ce que tu penses que tu fais, ça bien, on a balance gauche. Tout ce que tu penses que tu fais, ça m'a autant On a balance droite. C'est-à-dire que tu es à gauche, tu on à droite. Ce que tu as, balance. Ce qui tient à droite, c'est que ma bê, c'est un au qui de matin à droite, c'est que à gauche, ma belle y qui en mesure Et quand tu fais cette prière, c'est la prière que Yeshua dira qu'il faut rentrer dans ta chambre et prier et parler à ton père il y a eu quand même quelque secret à et moi je pense que tu reçois oh, il y a des choses à parler mais je pense que tu reçois le biseau pour nous permettre de maintenir tout à se pétiner à digérer, digérer message audio à se pétiner à nous trois fois quatre fois pour comprendre mieux et comme d'habitude s'il y, si y a des questions plutôt s'il y a des questions comme d'habitude par email, mail email a, a, a va tindi, eh, e-mail avant ah, avantage que que tindi n'a Puisque commentaire, elle n'a Mais pes, e tu un Si tu veux avancer, tu dois investir le temps aussi. aujourd'hui e au So mou e-mail portable zali, numéro au petit message par audio nayo kango à tout soutien d'ango et berlé nos kango après je te reçois taison ballet de solo dire comment faire pour nous aider. et si on dans la république bananière c'est-à-dire place balois à la gâtée on a ça homme animal or maintenant l'homme animal est celui qui ne connaît pas encore Dieu dans sa vie c'est pourquoi je t'invite toi qui n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec Yeshua, de le faire là, aujourd'hui. Et ce n'est pas comme avant, on nous disait, quand on était encore dans des assemblées, « Répète après moi. » Non, non, non. Toi, tu répéteras pas après moi. Chaque personne, que tu sois dans la République bananière ou dans la République euh, je ne sais pas quel pays, en toi, il y a une conscience. Et cette conscience, euh, elle a peut-être étouffée dans ma sanga, dans drogue, dans l'alcool, dans la. Mais elle a quand même. Elle a quand même. Lucas a conscience qu'on a même pour quelques minutes. Il a conscience qu'on a été qu colo. A, a besoin de changer. Il a besoin a besoin a besoin de a besoin de si tu le fais sincèrement, que le Seigneur nous bénisse et te bénisse, toi qui as eu le temps de suivre cette émission du début à la fin, et je sais qu'aujourd'hui, le diable. Non, non, non, non. Aie non. l'habitude, si tu sais qu'il y a un frère qui te parle, écoute d'abord. Celui qui écoute beaucoup apprend aussi beaucoup. Et je sais, il ne faut pas écouter n'importe comment n'importe qui. Alors quand tu écoutes, donne quelques minutes, Oyokimutu, bon, si Bon, que vous êtes c'est ce n'est pas grave. Mais à moi tant, Mais je sais que toi qui me suis là, peut-être que ce n'est pas la première fois que vous êtes dans des Et si c'est la première fois, tu peux rentrer dans notre site, lesavertis.net, pour voir d'autres émissions, ou bien dans notre chaîne YouTube, lesavertis aussi, pour voir d'autres émissions. S'il y a des questions, comme je venais de les dire, posez-nous. Et comme j'avais dit au début, si c'était cette émission... Pour ceux-là qui ne comprennent pas, mais qui, qui n'ont pas compris, hein, puisqu'ils ne parlent pas le Lingala, euh, si, le, si le, ces, ces thème te parlent, tu peux aussi nous, nous écrire, nous aurons le temps de parler avec toi euh, par rapport à ce que nous avons euh, développé ici. C'est le travail que le Seigneur nous a donné, je sais qu'il va nous donner le temps et le moyen de le faire. Soyez bénis au nom de Yeshua, notre Maître. Shalom.